Non, je l'ai fait en, en Sylvestre. Ah, oui. Oui. ah bah, alors attends. Est-ce que Sylvestre, c'est... Euh, Sylvestre, c'est le chat d'Antitier Grominé. Oui, alors oui. <rire> <rire> mais moi, ça me rend ouf de me dire que toi, tu étais Léonyx. Bon, bref. bref. Léonix euh, c'est du passé et n'en parlons pas parce que franchement, euh, l'immaturité, la voix qui était euh, aiguë. C'est pas, enfin, ouais, mais... <rire> pas grave, ça. mais c'est à l'époque. C'est pas grave, ça, Léonix. Allez, vas-y, C'est parti. Ah, J'aurais pas dû le dire. Ah ouais non mais là j'ai jamais vu une telle fluidité. <rire> ah ouais c'est chaud. Si ça ouais. tu changes en, en sol euh, de pierre oui. orange. L'herbe du parc va changer. Voilà. Aucun. Non ok. Ah oui. <rire> T'as dit aucun Ah Oui, pardon. <rire> <rire> euh, non, je m'entends pas parler. <rire> Allez c'est. Bon alors du coup, Water Rides ah, Park. En fait. Est-ce que tu t'es inspiré de ton parc Minecraft du coup ou pas Non. Ok. Euh. Ouais, non, non, je, je, fais, je fais de l'impro là. D'accord. Alors là, je vais faire le mec très chiant. Ah non, c'est bon, j'ai un dit. Je pensais que ça volait. <rire> euh, ouais, normalement, non. Enfin, Peut-être que par quelque part, c'est possible. Mais... Je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau pour l'instant. Ah, ça, ça veut dire que t'as mis beaucoup de boutiques Ouais, mais oui, j'en ai ai beaucoup, oui. Mais oh. j'ai baissé le prix, hein. Ok, je, je, je vais tout analyser, frérot. Je vais tout analyser. Oh, il oh, y a un truc que j'adore faire aussi. Ouais. C'est chercher les voleurs. Ah, oui, d'accord. Quand il euh, y a des, <rire> des personnes qui courent euh, toutes <rire> seules, c'est suspect en général. Ouais, j'ai des petites euh, <rire> <des, des> <rire> T'avais vraiment les le <rire> choix T'es <'est> <rire> <rire> le seul mec qui doit kiffer ça. Ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est qu'il y a que trois attractions que j'ai custom. Ah, d'accord. Okay. custom, c'est à dire faire le trajet. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, on arrive sur <rire> la petite place principale. Oui. Alors, euh, direct à ta droite. Ouais. T'as une attraction qui fait vomir. <rire> Tu l'as fait toi-même, celle-là Euh... Non, pas celle orange, hein, celle en bleu, là. Ah Ah bah oui, oui voilà. Ah bah j'ai la même Elle est géniale, cette attraction Ouais, et puis euh, du coup... Ouais, je vais peut-être pas le dire... Elle marche trop bien. De quoi, dis-moi <rire> Bah du coup, je regarde les gens vomir. Tu regardes les gens vomir <rire> <rire> Non, non, mais c'est avant... Y a un... Bon, je te dirai après, mais il hein, y avait un quartier futuriste. Ouais et euh, que j'ai remplacé par un quartier western. il y avait cette attraction. Uhum. Et c'était un sol noir. Et du coup, ils arrêtaient pas de vomir. Je voyais que des trucs. Euh, c'était hyper dégoûtant. Donc euh, voilà. T'avais l'air de bien kiffer en tout cas <rire> Non, je voulais surtout voir comment, euh, comment ça <rire> marchait. L'animation. Bon voilà. <rire> Ok. Non, alors, oublie, oublie. Donc voilà. là, on a une petite boutique de lait. Euh, qui est en faillite hein, totalement. Euh. Ok. Ouais. Ah mais c'est parce que si tout le monde euh... Oui, si tu regardes, tout est en faillite euh, dans mon parc. Mais non, il faut pas il faut pas broyer du noir. Oh D'où t'as des gens comme ça, toi Ah mais c'est d'animation, ça, non Non, c'est des, euh, <rire> des animateurs. Ouais, c'est ce que je viens de dire. <rire> ah oui. Ah, pardon, je croyais que tu parlais des, des animatronics. Ah Non, non, regarde, elle commence à fatiguer. C'est quoi ce, ce, ce traitement des femmes, là Bah... Ouais, non, mais c'est des menteuses, hein. <rire> C'est toutes les mêmes <rire> <rire> Oh la grande roue Ça rend super bien En fait le fait que tout soit habillé Ce qui n'est pas encore le cas sur mon parc ben du coup, Ça rend super bien là de voir la grande roue dépasser Alors on a le quartier Far West c'est ça Non Pirate, quartier, pirate. Bah, quartier aventure T'as réussi à faire des, des bâtiments de toi même euh, Pour des attractions oui Nice Mais ça flotte C'est pas grave c'est un détail Ok, qu'est-ce qu'on a là On a une prison là ou c'est des toilettes C'est un bâtiment pour les employés. Ah d'accord oui. Là ça donne envie. Oh. Bah écoute, euh, <rire> ils ont qu'à travailler. Hein. Alors le bateau pirate, est-ce que le bateau pirate fonctionne chez toi genre... Euh... Ah voilà toi aussi euh... il fonctionne pas. Ouais, euh, ça intéresse pas trop. Je, je comprends crois. pas. Oui moi non plus. Et tu verras dans ma vidéo de demain, genre un petit truc de bébé, euh, vraiment un petit truc de bébé dans le genre plus, intéresse plus que le bateau pirate. J'arrive plus à parler. Je crois que euh, on va le voir aussi. Ah le, le même je, truc de bébé. ce que tu veux dire Bah peut-être pas, mais un truc à, qui a pas de sensation. Ouais. Bah ça marche. Bah ouais, c'est ouf. Ah là, ça a l'air de marcher. Ah non. J'ai envie de m'amuser, et <rire> pas dit, de faire des emplettes. <rire> je t'ai dit c'est un parc qui marche pas du tout. Il <rire> Y a du monde, hein. Mais ouais. Alors pour les boutiques. Mais si, regarde, y a du... Mais c'est juste toi qui es... T'es un mauvais businessman parce que regarde. Regarde les gens qui font la queue pour, pour prendre ici, là. Pourquoi je peux pas cliquer cette merde Ah, là, ça fonctionne Oh. Tu vois, ça fonctionne, c'est bien. Donc là, quand ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais Tu augmentes les prix. <rire> Comme ça, ça marche plus. Mais si Comme ça, et tu fais encore plus de marge. Mais non, mais en fait, quand la demande augmente, faut, faut augmenter ah, les oui. prix. Ah oui Bah oui, bien vu. Et oui, c'est l'offre et la demande. <rire> c'est toi qui l'a fait, celle-là euh ouais custom. Enfin sauf le. Sauf là. Oh, mais c'est un taco frérot Oui c'est un taco. <rire> Est-ce que une tête? Mais ça ça marche. Ok. C'est fou. Je vais regarder ah. ça. Je vais regarder ça en hauteur. Euh ouais. Alors nous avons. En fait j'aimerais bien que le jeu tourne mais. Après ça bug. Wesh comme ça va vite ton truc Ouais ouais parce qu'il est super long le circuit. Ah oui ouais, il est vraiment long ah oui, mais en non, regarde, mais frère, passe tout, ouais. non attends, t'abuses. Attends, bon alors, euh, est-ce que je dois le faire en vue POV ou pas euh, Comme tu veux. Ok, ok. Franchement, il se fait des le dessus. Ensuite, ça passe par ici, par au-dessus. Ok, d'accord. Ah Il fait le tour. Hein. De temps en temps. sauve <rire> so, regarde. Ah oui, c'est vraiment... C'est-à-dire que là, euh, t'as une enseigne. Hop, l'enseigne va te faire tout. <rire> C'est j'avais pas pensé. Mais en fait j'ai fait le, le circuit avant de mettre les bâtiments. Du coup, je, je me doute bien. Oula, là ça continue de monter. J'ai jamais vu des tacos aussi haut. Et en plus il y a même pas de barrière. <rire> ouais, très réaliste. Hein. Non, non mais oh, ah, ah ça c'est sympa ça. Eh, ça me fait penser à, tu sais, quand tu consommes un peu de la drogue. <rire> non, bah, ouais, je non mais dans, cette dans, les, dans les jeux vidéo, genre Green Hell, les jeux comme ça, quand tu consommes la drogue, ça ah, fait... Ah, ah oui, oui, oui, je vois. vois ce que tu as dit. C'est fou, non Ok, et là, ça redescend. Et euh, s'il ouais. y a encore le même nombre de personnes qui sont parties, bah, c'est super. <rire> Parce que là, je pense qu'il y a un enfant qui est forcément tombé et qui est mort. Il <rire> euh, pas les premiers secours à côté. Ah bah c'est super Ça c'est un bâtiment que t'as fait toi-même Non non Ah j'avais cru parce que, que je l'avais jamais dire, vu <rire> Ah non non il est... Non il est, je crois Ah bah nice Je suis... j'avais juste jamais vu Ok ok un Bâtiment d'employé je reconnais Ça c'est... Euh... Putain mais ça c'est incroyable ça Mais ça c'est vachement haut quand même <rire> Je connaissais pas ça avant Pas moi non plus Je connaissais les chaises volantes mais ça euh, Si ça je connais dans les fêtes foraines Mais c'est pas aussi haut quoi <rire> ah ouais, bah... Genre ça va juste moi, que... On peut pas régler la hauteur, nous. Ouais. Mais ça va vite, euh, frère. Mais chez toi, y a tout euh, qui la va descente, vite. Oui. La montée, ça va. Elle est, elle est euh, lente. Ok, ok. Y a tout qui va vite chez moi, ouais. ouais. <rire> Alors. Là, j'aime bien parce que le plancher, il est, le plancher, le sol, il est pas droit. Et en fait, euh, c'est très bien. C'est juste qu'il y a des endroits où vraiment, là, je me fais une fracture de la malléole sans problème, quoi. <rire> Mais. Ouais, c'est la nature qui, fait les ronces. Ouais. <rire> les ronces. Les ronces, les. Qu'est-ce que <rire> tu racontes? Oh. Les racines Ah ça c'est toi qui l'a fait ça. <rire> Toujours pas. <rire> non celle-là non. non non. Ah oh, non j'avais ah, tellement. J'en je ai, hein. ai fait que 3 hein, dans le. Ah, par contre le bâtiment c'est toi qui l'a fait. <rire> non c'est pas toi ok. J'ai rajouté des cailloux par contre parce que. Sinon, <rire> ça, je... <rire> ok d'accord. Trop bien. Hello aussi du coup. Hello Hello oh putain la hey, mon donc ça c'est une attraction dans... de base dans le jeu. Ouais mais et l'inclinaison du crois bordel que tu non Ouais ouais mais bon j'ai jamais Moi j'ai toujours fait moi même hein Ah oui Mais <rire> Mais l'inclinaison du bordel frère. En Ouais c'est un... D'ailleurs ouais Je sais pas comment qu'on fait du coup Ah oui Mais il sort de temps en temps le monstre. Oui alors oui Ah oui il a le Kraken Que tu veux dire d'un coup Oui il y a des cailloux qui volent Mais c'est le Kraken qui les fait euh, voler Oui il crache des cailloux Comme t'avais mis sur pause Ah bah voilà C'est ultra flippant. <rire> mais c'est toi qui as ajouté euh... le Kraken Oui. Ah, voilà. Et tu as fait une automation enfin une. Bah, écoute, non. Mais en fait, il sort au bon moment. Donc, euh... <rire> <rire> tout va bien. Tant... Ah, Tornado, c'est toi qui l'as fait. <rire> Toujours Elle oh. est à côté l'attraction que j'ai faite. Ah il y en a deux à côté là. Les bûches Ouais. Bah bon alors par contre oui, je, je sais ce que tu vas dire, c'est pas très réaliste et je suis d'accord. Mais par contre ça se voit que c'est toi qui l'as fait, parce que le oui. truc est tellement grand. <rire> oui, euh, voilà. En fait, euh, avant j'avais fait une, une autre version du parc et elle était tellement bien cette attraction, mais là je sais pas ce que j'ai fait en fait. C'est trop haut. Mais attends, mais pourquoi il y a de l'eau là Parce que c'est le, le nom du parc. Ah bah oui, mais je veux dire c'est quand même dans l'eau Oui. Le non, c'est euh, ça descend dans le... Oui, je sais pas, faux Ouais, mais le bois, ouais, voilà, 40. le bois, le bois, il est dans l'eau, ça me titille. Non, parce qu'en fait, c'est du métal qu'ils ont transformé en. <rire> qu'ils ont peint en bois, quoi. <rire> ok, ok, ok. Hop là, là, tout, okay, il tout, tout, y a tout le monde qui crée. Ah, Regarde, ils font de de tout. Canons. Ils sont intoxiqués Regarde les coups de canon. Vers ah ouais. où les coups, de, les coups de canon sont dirigés. Non, mais tu veux tu tuer. T'as le était... taco qui passe. Ah, ouais. Non mais il veut buter tous ses visiteurs Ah rien à Bon ils ont. Ça c'est moi qui l'ai fait le, le bâtiment du coup ça, Ah vrai. Ah bah t'es comme moi du coup On fait les mêmes types de bâtiments c'est un truc de ouf Ah mais ceux là ils sont bien quoi j'adore Hein Ceux là ils sont bien hein Bah c'est ceux des bûches hein. enfin, Oui oui mais que... je veux dire euh, J'ai l'impression qu'en fait on est limité qu'à ça J'ai l'impression qu'on peut pas faire d'autres choses Mais ouais j'arrive pas à avoir autre chose à faire On mais... est d'accord euh toujours envie de faire que ça. Oui, bah en fait on est nul. <rire> oui, ouais, bah oui, je, je veux pas. Hein, oui. Vas-y oui. je vais faire un on-ride. Ah merde Mais Attends comment ça se fait que ça marche pas Mais mec Mais regarde, tu vois toute la queue là C'est l'équivalent de la taille euh, de, de, de la mienne. Et en fait, il <rire> n'y a pas beaucoup de bénéfices. Bah il faut oui. monter le prix parce qu'il y a du monde là quand même. Elle est bûche, elle est 13. 13. Hop. J'avais augmenté le prix, enfin le prix était de base, à, bah, je sais pas, à 10 euros, un truc comme ça, il n'y avait personne. Du coup j'ai baissé le prix. Bah, c'est une bonne idée, mais maintenant ils sont là. <rire> j'ai oublié de monter le prix du coup. Ah bah, c'est pas grave. Encore des coups de canon, bien sûr. Des coups de canon, ils sont incessants, frérot. C'est pareil, l'eau elle coule à l'infini là-haut. Ah, oui, on faire de l'écologie, de l'environnement. <rire> c'est ce, ce truc. Euh. Franchement, Greta Thunberg. Euh... <rire> ouais, c'est qui elle Laissez-moi tranquille. Salut <rire> Arrêtation Là ils nous crachent à la gueule avec leurs tacos. Ah, J'avoue que... J'ai pas pensé à ça. Non mais ça c'est pas... Franchement c'est pas... Après je me suis permis parce qu'ils misent pas normalement dans un tacos. Exact. Non mais à ça c'est un truc, c'est un truc j'y pense pas parce qu'en vrai quand on y pense dans des parcs il y a beaucoup de trucs qui se chevauchent. Et si on commence oui. à dire oui mais alors il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Frère, dans, dans une seule et même attraction tu peux aussi te cracher dessus donc euh, bon... Voilà. Ils sont enthousiastes. Ah oui. effectivement. Petite montée d'adrénaline là. Et une descente là. Ouais. Ah non, un de l'attraction Ah ils ont la nausée par contre. Ah non c'est bon. C'est marrant que l'enthousiasme est toujours euh, en moyenne. C'est pas mal hein. Parce que là, euh, on se fait chier. <rire> c'est parti. Allez. La <rire> descente. Let's go. Ouais J'ai vu toutes les particules d'eau avec les deux images par seconde, c'était parfait. Oh non mais là c'est de l'escroquerie monsieur. C'est-à-dire que on a fait une, une grande montée et on est resté en hauteur si longtemps pour... Ah Ouais mais écoutez, ça attire les gens hein. Bah écoute, tant mieux, tant mieux hein, merde. Mais c'est pas réaliste Ok, tu nous as mis un petit marécage euh, avec des arbres dedans. Voilà, tout à fait réaliste. Ici j'imagine que ton animation elle est en, en continu. Voilà. De toute évidence. Ensuite je, je regarde. Est-ce que tu, je, ça vaut le coup de faire un on-ride ou pas Il euh, y a une descente en vrai dans les dans, dans les roches. Allez. Mais à part ça après tu pourras skip. Okay. Du coup le bâtiment c'est moi qui l'ai fait. Ah, regardons le bâtiment. Ça se voit ça, ça vole. Ça vole. Mais tu sais que... Enfin tu sais comment faire mais en vrai, tout bêtement, frérot, regarde. Attends, moi, je te dis ce que moi, je, je ferais. Même s'il y a plein de trucs à faire. Mais moi, je connais pas non plus. En gros, tu vois... Ah, bah, ah là, là. Bien vu, et oui. Voilà. Bah, oui. Voilà, et ça vole plus. Oh, regardez ouais, Monique, elle est contente. C'est Dominique, je crois. Ah, pardon. Ouais. c'est pas grave. ils ont l'air tous heureux, hein. Bah, j'espère bien. Elle est où, le, le début de l'attraction Euh... Je crois que c'était bon, là. T'étais bon. Okay. C'est pas le début de traction mais c'est pour la descente là tu arrives euh, là où il faut. Ok c'est parti <rire> Ferme la bouche tu vas avoir des mouches <rire> oh Et bah ben, on voit rien <rire> Wouh <rire> Et par contre ça me donne la dosée Frère ça me donne la dosée ah. ah oui, ah oui ouais bah... <rire> Et ça tourne Ah ça tourne cote un petit peu ça descend un petit peu aussi bah, après, c'est le seul truc euh, mouvementé d'attraction. Hein. <rire> ok Ok bah oui, bah après. Là, tu pourrais rajouter des jets d'eau Ouais, mais il y a tellement de trucs que je pourrais ajouter, mais je vais. <rire> <rire> j'adore. Non, mais de toute façon, que, je vais, la, je vais oui. tout refaire. Mais je oui, vais oui, refaire oui, oui. Parkage, je vais faire le je ferai étape par étape. T'inquiète, bien sûr. Ok. Ensuite. Bah, je crois que as tout fait là, sur ce, ce, ce quartier. Ah, sur le quartier. Après, c'est un cul-de-sac Non, ça fait, ah. ça fait un tour. Ça fait un tour, mais qu'est-ce que je refous là, moi Et hey, attends, je suis nouveau à l'entrée du parc, là euh, ouais. What What Ça fait un rond. Non, mais attends, là, je suis perdu. Ah oui, l'entrée là. Est cette histoire, comment j'ai fait ah J'ai fait un rond là-dedans. Ouais. Oh. tu vois aussi de, de nuit ce que ça donne. Ah ouais, carrément. Et, et... j'aime beaucoup, hein. Ah j'aime ah. beaucoup. Bah ouais, tu vas aimer peut-être aussi le, la suite, alors. Ah, écoute, ça me fait plaisir. Bah ça me fait plaisir de te faire plaisir. Ouais, je vais changer le truc, du coup. <rire> bah, ça me pique les yeux, pour le coup. Oh, t'as mis un truc français, là-bas, c'est ça Oui. Et c'est toi qui as fait cette attraction, là <rire> Non. <rire> en fait, dans le parc, t'as vu tout ce que j'ai fait. Euh, <rire> que non, c'est vrai Oui. Oh non Ah c'est une arnaque hein Oh non Oh regarde c'est ça l'attraction de bébé dont je te parlais qui fonctionne mieux que le bateau pirate Ah moi ça marche pas du tout. Oh tu nous as fait les tasses. Ouais, mais la couleur. Euh... Ah mais c'est toi qui a fait le, le, le pourtour là, non Euh. Bah les couleurs oui en tout cas. <rire> mais je suis pas fan de la, de la couleur en fait. Oh, mais c'est pas c'est pas toi qui a mis le.. C'est pas toi qui a mis le, le végétal et tout là Ah <rire> oh, putain j'avais écrit tu sais, j'ai pas a part à part la disposition. Hein. Ah. Si, j'ai je fait je fais quelqu'un qui se tombe pas. Oh. de la musique d'ailleurs. Oh! Oh waouh! Oh là! A tout moment les rochers <rire> tombent du coup. Ah oui. Ah, bah, ça c'est moi les comme... rochers par contre. Hein. Bah là je te crois. Là euh, <rire> j'ai fait un effort. <rire> oh frère, euh... alors ce genre d'attraction je connais, mais alors qui s'articule comme ça je ne connaissais pas. Oui, non, non, plus. <rire> Putain, ouais. Ah, ouais, il a pas, plus... pas Ah, ouais, <rire> Ok, Ça un peu Oh, un petit train, c'est toi qui l'a fait celui-là. Euh, Non, c'est pas toi qui l'a fait Bah, à part le, le terrain, sinon. Le fait oui, que t'as fait le terrain, voilà, on dirait que c'est toi qui a fait, et du coup, voilà, bon, bah, c'est pas grave. Bah, hein. du coup, dans ce quartier, tu vas avoir l'impression que j'ai tout fait. Ah, ouais. Ça, c'est notre quartier. Ah, ça, c'est notre quartier, hop là, moi je, je suis un oiseau, hein, je vais. <rire> ah, les balançoires. Oh, c'est tellement laid. <rire> oui. Bah, j'aime pas les, les, les trucs un peu de, de fées ou de trucs comme ça là. Ah, bah, là, bah alors t'es servi là. Bah, c'est ce que j'ai bien compris de là où je suis, quoi. Ah, ça me dégoûte. <rire> c'est du fantastique là. Hein. Ah, ouais. Après, t'as hein, le boomerang, je sais pas si. Hein... Mais frère, attends, on se croirait dans une ruelle des États-Unis un peu là, non? <rire> voilà, c'est <rire> tout. Voilà. Si tu veux. Je ouais, truc. le boomerang. Ah, le boomerang. Il y a du monde. Oh, ah, oh. Oh. ah ouais. Bah, c'est bien, t'as bien fait, du coup, euh, la file d'attente. Oui, visiblement, ça attire. Hein. Enfin, t'as bien fait, je veux dire, euh, le oui. circuit. Chose que tu veux dire. Ça vole ou quoi euh, De quoi ça vole la, la file. Ah, oui, t'as pas mis de. Ah bah, je croyais que ça se faisait automatiquement. Non, mais tu peux choisir, tu sais. Quand tu fais fil d'attente là, ah oui, oui, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et là, tu choisis ici euh, support d'aller. Et eh bah, ben, tu, tu m'as fait découvrir, et ben voilà. Et donc, ah, il y a tunnel et tout, mais c'est quoi, ça t'avais jamais vu oh, ça, courbe, non, mais <rire> ah, ouais, découvre le jeu encore, hein ben, bien sûr. Et là, normalement, si je clique, regarde, ça va mettre en support. Pas Du tout, euh, parce qu'il faut que je mette. Euh... Attends, mais putain! Je... Ouais, c'est ton parc. <rire> je le fais dans le vide. Oui. <rire> mais pourquoi il a rien qui s'affiche en dessous? Pourquoi il n'y a pas de. Ah, voilà, regarde, tu vois. Et là, il y a les pieds. Ah oui. coup, et, fou, ouais. et si je décoche support d'aller, regarde, il n'y a plus de pied il y a plus de pieds. Donc okay. en fait, il, bah, faut, coup, il, faut, en. il faut, il faut, il faut, il faut, c'est bon en fait, j'avais pas confiance le en coche. moi. Tu le, tu le coches, et là tu cliques partout, attends. <rire> parce que là, t'es le truc derrière. Oh là là, Quel enfer. Ah ouais, non mais c'est infâme, en plus quand c'est pas fluide du coup. <rire> non mais frère, allô. Ah oui, support. Ouais, t'inquiète. Euh... Voilà, <rire> regarde, tu commences là, tu cliques partout. Allô. Tu as déjà fait, je crois, là, non Ouais Non mais là, y'a plus rien qui marche, frérot, c'est un, un scandale. Mais c'est un scandale! Mais qu'est-ce qu'il me fout? Ah, bah oui, d'accord. Je vais péter un câble. File d'attente! Donc là, je clique. Mais. <rire> mais putain! Mais il est complètement con! Mais là! Non, mais... <rire> Le... Le parc est totalement bugué, hein. je te rassure. Ça y est, j'y arrive. Ah oui, non, mais il est totalement bugué, il met pas de pied. Il en a même pas mis un. Mais moi, mais moi ça le fait instant chez moi. Non mais laisse tomber la map buggée. <rire> est Mais bon. tout qui est bugué. Bon bah, ben, ma foi. Ok. Allô. Je peux plus monter. Ah voilà. <rire> oh la vache. Ok d'accord. Oh là. Mais moi, alors par contre, ce qui me fascine comme dit, c'est vraiment vu de haut, c'est très complexe. ça a l'air très sympa. Bah ça tu si. J'aime bien. Ah oui donc là. Oula. Là. Là c'est le, <rire> le rafting Là c'est le rafting, là c'est le Far West hein. Ouais. Là c'est le Bleh Oui, bah, c'est pareil partout là, derrière en fait Ouais, là, là où voilà. je suis là Euh oui. oh C'est quoi ça C'est un dragon Oui Il dort Oui Ah, oh, il fume <rire> Mais vous fumez monsieur Bah très sympa en tout cas ben merci. Même si, en vrai, je pensais que du coup, tu aurais fait plus de, euh, de, de, de, je sais, je sais, d'attractions. Euh... Et... Et voilà. Promis, le prochain parc sera full custom. Enfin, sauf les bâtiments, j'ai pas, pas tous les bâtiments. Ouais, ouais. Bah, C'est nice. Hein. Mais les attractions seront full custom.